Comment jouer un chasseur précision C'est un truc qu'on va pas mal demander en termes de rotation, de légendaire, de congrégation, et c'est le retour des guides de classe. Mais plus encore, c'est le guide de classe accompagné de quelqu'un qui joue la classe en HL de façon régulière, qui a déjà travaillé son interface, ses connaissances, qui a passé des... T'as de temps à chercher d'informations, et donc aujourd'hui c'est Châtaigne qui va venir nous parler du chasseur précision, et on va partager son écran à elle et on va rentrer dans le détail de tout ce que tu dois savoir pour être un chasseur précision complètement optique. Bienvenue à toi Châtaigne. Du petit aparté pour parler un petit peu du chasseur précision dans la méta à l'heure actuelle. Pour toi en tout cas ton ressenti au niveau de, du chasseur, euh, par exemple en raid hein, déjà. Bah en raid on est fort. <rire> On a, on a juste besoin de changer de talent pour passer de, de certains boss qui sont plus mono à certains boss plus multi. Mais on a quand même une bonne mobilité, il n'y a que sur la visée qu'on peut pas se déplacer, ce qui fait que pour des casters on est quand même, on est quand même très mobile. Et on a un énorme burst qui permet bah, de faire des switch target très importants euh, à certains moments et, euh, et d'envoyer bah, juste du lourd aussi, euh, <rire> ce, qui est, ce qui est parfois tout ce qui est demandé. On a aussi une immune qui nous permet dans certaines strates de faire des choses un peu sympas. Et, et voilà on est, on est bien. Vous êtes bien. Ouais, du coup ça passe bien. Euh, C'est l'aspect dominant du chasseur en PvE, on est d'accord En raid non Les deux autres SP sont pas trop, sont pas trop représentés. L'aspect bête en fait, elle est, elle est quand même très en dessous. Et l'aspect survie aussi, qui est en plus une SP cac, ce qui est quand même moins demandé, euh, surtout sur euh, sur ce raid qui est assez, euh, assez anti quand même. Donc ouais. euh, entre les deux, clairement euh, l'aspect précis, elle, a, elle a à la fois des un bon légendaire et un et des très bons, un très bon rendu en DPS en fait. Yes Et du coup, en Mythic+, c'est pareil, c'est un, une spé tiers tier hein, précis, non Alors, On est encore plus fort, je pense. <rire> <rire> Autant en raid, on a des classes qui peuvent, nous... qui peuvent vraiment passer devant nous parce qu'on est bon, mais on n'est pas non plus euh, complètement cheaté. Mais par contre, en Mythic+, on a vraiment beaucoup d'outils. On a un très gros burst, un très gros, un très gros DPS mono et multi avec, euh, avec des talents euh, même multi. On est très bon en mono. Avec les talents mono, on est quand même bon en multi. Et euh, le pouvoir des fées en fait est hyper polyvalent et permet de désinguer euh, à la fois les boss, à la fois les packs. Euh, quand on le claque, on est le roi du monde et c'est merveilleux. <rire> les rois du monde yes. et puis On a plein d'outils aussi, le tir de lien, les ralentissements, enfin euh, on a vraiment plein de choses quoi. Ouais c'est super complet. Et la BL, et la BL. Et belle. mais il faut mettre un pet et oulala c'est compliqué. Ah oui oulala c'est compliqué, il faut qu'il soit vivant. Ouais, ça, ça, ça, ça c'est vrai que c'est un problème aussi. Hein. Et bah, l'autre avantage niveau... qu'on a, c'est la... c'est le détournement aussi, euh, vu qu'on a un très gros burst d'entrée, euh, vu qu'on peut détourner dès le départ, on n'est pas du tout obligé de réfréner son dps, on peut envoyer du steak direct et ça bénéficie au tank, c'est top. Ouais, du coup, t'en fais forcément un dans les groupes, hein, parce que sinon tenir les bursts, c'est vrai qu'à Darksteel, c'est, euh, bah, c'est vraiment pas haut, évident. Mec, euh... ouais. Carrément, carrément et euh, du coup je vais faire une petite aparté euh, pvp juste en termes de pvp à l'heure actuelle du coup ça j'en je, je, parlerai pas trop dans cette vidéo du pvp donc ça va être surtout axé en termes de de, opti, de rota pve etc le pvp ça va être euh, traité à part dans des vidéos dédiées au pvp juste pour info au niveau du pvp ça a été beaucoup nerf euh, avant c'est double tap visé ça faisait très mal ils ont nerf de 50% les, les dégâts de double tap sur la visée visée était renerf de 10% de dégâts en arène du coup il faut jouer des légendaires sur le tir rapide ou sur la fin de la mort et compagnie mais au final comparé aux autres classes à l'heure actuelle dans les méta c'est très compliqué il y en a pas dans le top 100 c'est voilà, pas top tier ça peut jouer chasseur précis en général survie est quand même mieux bon maintenant on va rattaquer un petit peu le, le pve et les légendaires tu peux montrer un petit peu les légendaires et qu'est-ce que tu penses en gros des légendaires qui sont intéressantes et légendaires à choisir et pourquoi en précis Bah le seul qui est vraiment utilisé pour l'instant c'est celui-là, la super du tracker du serpent qui ouais. permet en fait à la visée de mettre le, la morsure du serpent qui est en fait un, un talent du premier tiers qui nous permet en fait de choisir autre chose, ouais. Donc ça fait juste un dot sur la cible et ça, ça fait des dégâts initieux aussi L'avantage c'est que c'est passif parce que de toute façon la visée on va de toute façon la mettre. C'est juste un, un bonus, euh... on n'a pas besoin d'y de... réfléchir. Et euh, pour l'instant en fait c'est le seul qui est utilisé sur tous les parts mythiques et, euh, et HM. Sachant qu'après l'autre qui avait été euh, potentiellement possible c'est celui sur le tir rapide celui-là, la déferlante de tir, mm -hmm. qui fait, que le tir rapide fait plus de dégâts et, euh, et que visée a, a des chances de, de réinitialiser son temps de recharge. Pour le moment j'ai vu aucune avec, mais il a été disponible que plusieurs semaines après la sortie, parce qu'il était sur un world boss qui n'était pas là au début, donc euh, peut-être que c'est simplement qu'ils ont préféré monter l'e-level de, de celui-là. Euh, faudra voir sur le long terme s'il euh, si y a intérêt de switch entre les deux, entre du multi et du mono, mais pour le moment en fait, quel que soit le fight, quel que soit le, le raid ou le mythique plus en fait, vous allez jouer avec celui-là, donc montez le rang 4 et euh, vous aurez de toute façon un légendaire qui est très bien et en plus, euh, qui va juste vous donner un bonus passif. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est très vrai ouais, ce que tu dis, au final il valait mieux monter, maxer une légendaire, surtout si la diff est proche, parce que dans tous les cas, la part de stade principal que tu as à monter les rangs est et es forcément plus bonne, donc es forcément ouais, les gens ont préféré prendre celui-là. En termes de diff de gameplay, du coup, ça te modifie concrètement quelque chose Tu fais du multivisé sur des adds pour mettre les dots ou pas alors oui en fait j'essaie de le mettre sur le maximum d'ad possible et sur les boss de raid qui ont plusieurs cibles euh, j'essaie de garder euh, le dot euh, up le maximum de temps sans, sans que ça pose euh, de soucis au niveau des, des strats après euh, c'est pas dur de, de gérer ça et même si euh, vous le faites pas vous perdez pas un DPS monstrueux c'est juste que si vous le faites vous vous pouvez gagner, gratter un petit peu grâce à, grâce à ça. Surtout qu'après le, le dot, si je dis pas de bêtises, il dure 18 secondes. C'est ça, donc c'est quand même relativement ouais, long. C'est quand même ouais. le temps de voir. Hein, donc, euh... En termes de congrégation, à l'heure actuelle, euh, on, ah. on, on a un gros dominant Ici <rire> <rire> Les faits qui sont quand même très très au-dessus, même si le Kyrian est pas un mauvais choix, euh, principalement pour le PVP et même en PVE. C'est pas mauvais, mais ça performe pas autant que l'effet. Euh, la zone d'effet, en fait, elle, est, elle fait vraiment des dégâts qui sont incroyables et que ça soit en mono cible ou en multicible, ce qui fait que c'est très fort à la fois en multi plus, en, en raid, en tout. Le seul souci, c'est qu'il bah, faut que les mobs restent dedans. Donc, euh, suivant les stratégies ou suivant euh, ce qui se passe dans votre donjon, bah, des fois vous allez voir euh, les mobs ou le boss partir de votre zone et pleurer un petit peu parce que votre burst va s'envoler. Mais, euh, mais ça reste très fort et en plus c'est 2 minutes de cooldown donc ça cale parfaitement avec le CD de précision qui a 2 minutes aussi, ce qui fait que ça vous fait vraiment une phase de burst qui, qui est insane en fait. Il n'y a, y a pas ouais. beaucoup de classes qui sont au-dessus en termes de, de burst d'entrée, il y en a <rire> certains équipes. Hein, <rire> <qui> <rire> à part, part a, le drone qui, qui et le pouvoir d'effet, mais, euh, ouais, mais quand, quand même, en ça. gros, quand vous, quand vous claquez ça ou en mythique plus, vous allez voir le votre pack de mobs fondre à vue d'oeil et quelqu'un va faire « Ah tiens, un pouvoir d'effet <rire> !» Ah, il y a l'un qui averse. <rire> Je ah, peux plus, montrer plus... rapidement le lien d'âme de... ah, avec le truc en haut à droite, là. ouais Ok, okay. juste, euh, c'est à combien de qu'on débloque le conduit de puissance suivant, là Si tu mets ta souris dessus. 21 aussi Ah ouais, d'accord. Donc toi trucs. aussi, tu vas débloquer le deuxième conduit de puissance avec la semaine du renom 21, ce qui va non, rendre bon. encore plus fort, Nya. C'est 25, 25, 25. Enfin... 25, pardon. Ah oui d'accord, ok 25. Ouais donc <rire> Kyrian risque de repasser devant pendant une semaine, deux semaines, le temps que tu puisses récupérer ça côté fait. Et après ça va être de nouveau fait euh, du coup logiquement. Parce qu'en euh, gros, oui. euh, t'auras deux conduits de puissance et vu que les, la diff est proche, je pense, entre les deux, qu'au final. Euh... Parce qu'en gros les deux ont l'avantage, c'est qu'en chasseur, enfin de ce que je perçois, as le, la maîtrise est cool et euh, Nia comme Pelagos oui. te file pas mal de maîtrise. Ouais, ça te permet d'avoir ça, là, qui cumule ta maîtrise et qui te donne aussi un maximum de points de vie. Parce que c'est vrai que qu'en hunt, on a beau être en maille, on a quand même pas beaucoup d'outils pour la survie. On a un CD def extrêmement mauvais et un seul petit heal avec deux minutes de cooldown. Donc euh, ouais. on est bien content d'avoir ça pendant notre phase de burst, qui est la phase où on a vraiment pas envie de mourir. Et euh, le bonus de maîtrise qui est, euh, qui est nous un up de dégâts euh, direct donc euh, c'est parfait, quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et en plus elle interagit aussi avec l'esprit sauvage qui prend en compte la maîtrise dans son calcul de dégâts. Ouais c'est ça qui est fort aussi, hein. c'est que forcément ah ouais. c'est au moment où tu mets l'esprit sauvage au moment où tu mets précision, au moment où tu mets ta prépote, au moment où tu mets ton trinket... Et euh... En fait tout, tout, ce... tout s'aligne parfaitement pour que bah, ça fasse le maximum de DPS. Et en plus, c'est juste drôle, en fait. <rire> Ça brille de De <rire> toute façon, on va le voir, on va le voir bientôt, hein, lors, des, euh, lors des rotations, euh, lorsqu'on va commencer à taper un petit peu de poteau, etc. Et puis, euh, je vais balancer un petit peu de clips en même temps pour qu'on puisse voir. Mais euh, ouais, ok, c'est violent. Et du coup, on parlons qu'on est dessus en termes de conduit. Bah, du coup, quoi, on les qui augmente les dégâts de l'esprit sauvage parce que le truc est tellement fort que c'est vraiment worth donc ça l'augmente de trois secondes et ça fait que ça augmente les dégâts donc suivant les levels après de votre conduit ça va ça va plus ou moins monter le pourcentage euh, et euh, c'est de loin le, le meilleur après le seul problème qu'on peut avoir c'est le fait de tout orienter vers notre phase de birth c'est que si elle est ratée ou si la ouais. personne sort de notre zone on perd énormément étant donné mmh. que bah, c'est là dessus qu'on qu a quand même basé bah, nos conduits et, euh, et nos cd quoi c'est vrai. Euh, D'ailleurs, je vois que tu l'as en 200. Est-ce que tu sais comment on monte euh, ce conduit-là en particulier euh, Il est il drop sur les World Boss, donc euh, faut avoir la chance de le looter. Euh, pour okay. euh, le monter en E-level, j'ai vu quelqu'un qui l'avait en 213. mais Ça doit être avec Venari. Euh, ouais, ouais, voilà. Ouais. Hum. En le montant de cette façon-là, mais sinon, euh, moi, je l'ai eu en 200 avec euh, le dernier World Boss. D'accord, ok, c'est le dernier. Ouais, ouais d'accord. Ok, ça marche. Ouais, Donc, c'est pas facile à monter non plus, mais même en rang bas, de toute façon, il est tellement fort que... Ouais, de toute façon les pourcentages ils montent mais c'est pas non plus euh, une différence paramineuse, ouais. j'ai gagné je pense 2-3% dessus, c'est bien, c'est pas non plus... Euh... Le deuxième conduit de puissance, pardon excuse-moi, c'est euh, quoi le, le deuxième meilleur pour Parce que du coup tu vas pouvoir en mettre un deuxième, si t'es Kyrian ou même là, toi euh, bah, Je pense en que en ce fait. sera celui sur la précision, parce qu'en fait actuellement 27%. on a l'esprit le, d'effet qui dure 18 secondes et la précision qui en dure 15. Donc techniquement hmm. parlant, on n'a pas de précision pendant toute la durée. D'ailleurs, ça peut valoir ouais. le coup de les délais l'un l'autre. Euh, ouais. Même si je ne le fais pas forcément. Et a priori, c'est celui-là qui risque d'être quand même assez fort parce que ça augmente sa durée et du coup, ça va nous permettre de l'avoir pendant longtemps. Et puis, sous précision, on est vraiment, euh, on est vraiment en god mode. Hein, ouais, euh, c'est fort. Ouais. Euh, voilà. Après, il y en a peut-être d'autres qui pourront être intéressants, je pense, pour euh, peut-être le Mythique Plus. Euh, les, les enchaînements, tous ceux qui font qui vont permettre en fait de faire... Euh, plus De dégâts aux cibles, aux cibles ouais. qui vont être touchées par le cible. Genre le c sur tir tir g, g. Ou les flèches ouais, ouais. Voilà, mais ouais, je vois ouais. pas tellement d'autres choses qui. Ouais, donc potentiellement. Peut-être peut la, la, la durée de précision parce que ça marche toujours mono, multi. Euh... Donc potentiellement, juste en situation mono, ça pourra prendre du tir en second, mais même en first, de toute façon, ça vaut pas le coup. Et euh, parce que de toute façon, elle fait tellement mal en zone, la, le pouvoir des faits, que même en zone, t'as envie de. Ouais, ouais, T'as envie de chien. Ouais ça marche, ok. Je pense. Après il faudra voir comment ça se scalera au moment où ça deviendra disponible. On aura peut-être des E-level sur certains conduits qui les rendront intéressants, on sait pas. Euh, Qu'est-ce que tu prends comme stuff Est-ce que tu mets un arc ou un fusil <rire> <rire> Alors je déteste les fusils, <rire> parce que ça fait un bruit affreux. Mais, euh, mais non, de toute façon, un arc et un fusil en l'occurrence... Euh... Ça va pas particulièrement changer, de toute façon votre arme ça va être celui qui a un plus gros E-level, parce que c'est celui qui aura le, la plus grosse plage de dégâts et c'est ce qui va vous apporter le plus. C'est pas la peine de garder une arme qui a 10 E-level de moins et qui a les, les bis stats euh, pour, euh, pour, pas, pour, pas, pour avoir un arc qui va avoir 10 et les mauvaises stats, de toute façon... Euh, l'e-level est largement supérieur sur les armes, prenez euh, le premier qui vient. Et c'est assez vrai en ce début d'extension, sur à peu près n'importe quelle pièce l'e-level est au-dessus des stats. En fait euh, sur le hunt globalement on a envie d'avoir du critique et de la maîtrise. Donc plutôt critique-maîtrise en, en mono et maîtrise critique en, en multi. Mais on, on apprécie d'avoir tout en fait. Le poids des stats est extrêmement proche et vous avez envie d'avoir tout. Après la hâte reste un petit peu en dessous du reste parce que dans le build mono en fait, on a un talent qui va nous permettre d'avoir un, un flat buff de hâte, qui va nous permettre d'avoir suffisamment de hâte pour pas être euh, demandeur particulièrement de cette stat. Mais ça n'empêche, si vous avez quelque chose avec un E-level supérieur, faites des sims, vérifiez, mais globalement il y a quand même de fortes chances qu'il soit supérieur à celui que vous aviez avant. Ouais, et puis euh, on retrouve aussi cette notion du coup que vu euh, que tu t'es orienté à l'heure actuelle sur ton burst, ce que tu veux, bah ton build est orienté autour de ton burst, du coup c'est logique que tes stats soient aussi orientées autour de ton burst, et du coup prendre du crit, du poly ou de la maîtrise, c'est des dégâts flat, enfin c'est des dégâts bruts que tu vas avoir, la hâte t'apporte zéro dégâts en plus quoi, enfin... On, on non, mais comprend, après mais... la hâte, elle influence quand même sur le... la récupération de... du temps de la visée, sur son temps ouais. de cast. Donc mmh. euh, elle influence quand même. On voit bien quand on est sous BL et sous un. Ouais, bien, sûr, bien euh, sûr. On apprécie, on aime bien quand même. Mais en soi, jetez pas une pièce parce qu'elle a forcément de la hâte. Faites vos sims. Éventuellement, gardez-la de côté si vous pensez que vous pouvez avoir mieux, etc. Vous pourrez toujours switcher sur vos besoins. Euh, mais globalement, toutes les stats nous intéressent parce qu'en fait, on les a en tellement. Peu de quantité qu'on n'a pas atteint des caps. Donc euh, chaque point de stade va donner un maximum de pourcentage, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais je, vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, ok, ok. Et du coup, en termes de, euh, de trinkets, par exemple, parce que c'est pas toujours évident de savoir lesquels sont bis. Genre, euh, que, quels sont les trinkets que, qui sont bien d'avoir euh, sur le chasseur quoi. Bah, Il y a bah. celui-là qui est communément admis comme étant un, un des meilleurs, l'appareil quantique qui loot à, à l'autre côté, euh, qui a un utilisé euh, très clair, comme on peut le voir, ouais. parce qu'en fait il a énormément de, de, de possibilités, il va, si euh, les conditions que je vais nommer après ne sont pas euh, réunies, il va vous donner votre plus haute stat. stats, donc moi en fait quand je le claque, il va me donner de la maîtrise, euh, parce que c'est ce que j'ai le plus sur mon, sur mon personnage à ce moment là, euh, mais euh, si une personne de votre aide est basse en vie, il va le soigner, si une un healer de votre aide n'a plus de mana, il va lui rendre de la mana, et si une cible ennemie a moins de 20% de ses points de vie, il va passer en mode exécute et faire un, des dégâts, en fait. Donc il n'est pas tout à fait euh, 100% fiable, mais euh, à moins que ça tombe sur un proc de heal ou un proc de regen mana qui ne vous intéresse pas beaucoup, ou sur un break CC si vous avez un, un, un ralentissement ou quelque chose comme ça sur vous... Euh, il, reste, il reste très très fort et euh, surtout le, le bonus qu'il donne en flat est très élevé pour un trinket. Alors après, 3 minutes, c'est pas l'idéal pour nous chasseurs parce que le CD c'est C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais il reste très fort parce qu'en fait, au pool, c'est au moment où euh, on claque tout en général, où on peut rester poteau. Et, euh, et c'est là qu'il qu va trouver toute son utilité et au final, on va le réutiliser en fait sur notre troisième phase de burst. Euh, en fait il aura été délai un petit peu, mais comme ça au moins il sera réutilisé pendant la phase de burst. Du coup toi tu le mets en macro, euh, macro-burst ou, ou tu fais une macro Il est dans Je l'ai ouais. ouais. sur ma barre au cas où je veuille l'utiliser euh, de façon euh, ponctuelle. Euh... Par exemple, il était délai de quelques secondes et je veux quand même le claquer un tout petit peu après, ou quelque chose comme ça. Mais globalement, en fait, je, je le micromanage pas, je le claque avec euh, ma précision et ma, mon esprit sauvage. En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont être conseillés, qui sont tous des use. Et c'est pas forcément évident d'avoir deux trinkets euh, utilisés, alors qu'en précis, en fait, on a notre phase de burst, et après, entre les deux, on a tendance quand même à pas mal rebaisser en DPS. Mmh. Euh, ça devient beaucoup moins intéressant de claquer des trinkets en fait en dehors de ces phases-là. Sauf euh... si c'est des trucs de dégâts et pas des trucs de stats, du coup, non Genre, Voilà, au fond, sauf non, ça éventuellement rien. celui de Denatrius qui fait ouais. des plats de dégâts et où du coup on s'en moque d'être dans une phase de burst ou pas une phase de burst, mm -hmm. au contraire, et où du coup il peut être délai. Mais euh, en fait, au début, vous risquez d'avoir le problème, si vous avez celui-là, il vous en faut un en fait qui a un, un talent passif, donc il y en a plusieurs. Je vous conseille juste de sim votre personnage, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très proches, et suivant les levels et l'agie que ça va vous apporter, des fois ça va être plus ou moins est-il. Celui-là, à première vue, il donne juste de la polyvalence. On a l'impression que c'est pas exceptionnel et pourtant il met très haut pour moi. Ouais, ici ouais, met euh, ouais. Voilà, il met très haut et après il... plus il y a de personnes dans le raid qui le possèdent et plus ça devient intéressant. Sachant qu'après la polyvalence c'est ce qui vous permet aussi d'avoir un petit peu de tankiness et des fois c'est pas. <rire> ah ouais, c'est pas si mauvais que ça au final. Pas non. Super ouais. Ouais. Ouais. Ouais. On est content d'avoir un tout petit peu de poly des fois euh, pour encaisser des choses. Ouais, clairement, parce que ça, une... ça reste une classe assez croquette avec peu de CDDF, un hein, mineureux. Ouais, ouais, ouais, très très peu de choses à ce niveau-là, quoi. Je voulais juste préciser, euh, du coup, elle a dit que l'autre côté prend la stade principale. Par stade principale, il ne faut pas regarder les pourcentages, il faut regarder le nombre de points. Non, parce ouais, que le... la maîtrise, typiquement, euh, aura, a besoin de plus de poids pour faire plus de pourcentage. Typiquement, là, elle a 716 de maîtrise, ce qui lui fait plus 13%. Et en critique, tu peux regarder... Euh, tu as 567 ou 587 587, hein, ouais. Ouais, pour seulement, euh, bah, pour au final, plus de pourcentage. Mais du coup, le jeu va pas prendre le pourcentage, mais va prendre le nombre de points qui ont été attribués pour savoir quelle est la stade principale. Ouais, parce que c'est pas forcément très clair, vu que les pourcents ne correspondent pas. Non, c'est vrai. Yes, bon, bah, on va pouvoir taper un petit peu des poteaux et tu vas pouvoir nous montrer un peu la rotation, et... etc. Donc là, on va parler de rotation mono -cible dans un premier temps, donc on va déjà voir les talents qui vont être associés et on va voir qu'elle est la façon la plus optimisée de rentrer des dégâts en mono-cible, en chasseur précis sachant qu'elle, là, elle est faite il y a quelques légères nuances si tu joues Kyrian euh, ou autre, mais dans l'idée en tout cas l'idée générale, elle est la même à 99% ça va juste être au moment où tu vas faire par exemple double dose qui va pas être le même si tu es Kyrian vas-y, je te laisse nous parler des talents euh, bah les talents en fait, euh, celui-là c'est le build mono euh, classique, sachant qu'en fait quel que soit votre, euh, votre build, vous aurez toujours maître tireur qui vous permet de mettre un dot en fait euh, quand vous faites un crit, donc euh, normalement vous êtes censé en faire pas mal. Celui-là c'est comme, euh, comme vous préférez, en général en raid on a tendance à prendre celui-là qui nous permet de réutiliser notre seul heal un peu plus souvent. Mais euh, ça peut valoir le coup de prendre les autres si vous êtes dans d'autres situations. Euh, Celle-là, c'est la ligne la plus polyvalente en fait. Celle-là, euh, la focalisation assurée, c'est vraiment pour le pur mono-cible. Euh, c'est pas... pas que c'est pas bon un multi c'est juste que c'est difficile à maintenir euh, up tout le temps. Parce que quand on a ce talent, c'est la priorité absolue, c'est que ça soit up tout le temps. Et euh, sur un, un, du mythique plus par exemple, c'est pas évident parce qu'en fait on va juste perdre le buff entre deux packs devoir re-up le buff euh, du coup au début de chaque pack et perdre, euh, et perdre un petit peu de temps et donc un petit peu de burst. Euh, cela dit, d'un point de vue purement papier, il est au-dessus des autres. C'est juste qu'il est au-delà du mono-cible, c'est pas évident de, de le garder up et donc d'avoir vraiment la 100% de son, son efficacité. Celui-là, c'est celui qui va vous permettre de, de faire du multi donc qui va permettre à tir rapide de faire plus de dégâts et de lancer la visée plus vite, donc de faire votre phase de burst multi, on va dire, plus rapidement. Donc l'avantage c'est que c'est un passif, vous n'avez pas spécialement besoin d'y faire attention, et euh, ça va juste payer vos dégâts multi-cibles, parce que du coup votre tir rapide va rebondir sur, sur les cibles-ci. Euh, donc, euh, donc voilà, il est très intéressant. Et celui-là, c'est dans les situations de cleave, c'est-à-dire quand il n'y a que deux cibles, euh, qui va transformer votre tir des arcanes en tir de la chimère, et en fait ce tir-là va euh, toucher deux cibles et faire pas mal de dégâts. Mais au-delà du de la situation, il y a que deux cibles, il n'est pas rentable. Cela dit, il est quand même utilisé sur le raid sur deux boss parce que il bah, y a du cliff quasi permanent et que du coup il trouve vraiment son intérêt euh, sur euh, sur ce genre de, de boss. Mais sinon, en fait, vous l'utiliserez pas particulièrement. Sur Altimor et les légions de la pierre, du coup. Exact, exact ouais. ouais. okay. deux-là. Parce qu'en fait, il y a quasiment tout le temps deux cibles et donc mmh. du coup, c'est ouais, ouais, en fait, fort, ça fait ouais. beaucoup de dégâts, hein, tir de la chimère. Euh... Mmh. Mmh. Euh, ensuite, bah, celui-là c'est pareil, c'est comme vous préférez, en général je trouve que celui-là est vraiment le, le, le meilleur de très loin, euh, étant donné qu'il permet à des engagements d'enlever euh, tous les routes tous les ralentissements que vous pourriez avoir et à vous donner un mini-sprint. Euh, c'est le plus polyvalent et quand je l'ai pas, il me manque beaucoup. <rire> ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais. <rire> voilà, lui il est vraiment euh, important, mais après, euh, celui-là par exemple qui va vous permettre de récupérer plus rapidement votre aspect du guépard ou votre immunité sur certains boss ça peut être intéressant. Euh, et celui-là euh, disons que c'est normalement peu important étant donné que le tir de lien vous allez l'utiliser mais rarement parce que les mobs vous touchent. Donc éventuellement dans Torghast et encore je pense pas qu'il soit... Ouais ça va être du contenu en solo mais c'est ultra voilà, situationnel. c'est ouais. très très situationnel voilà. Mm. Après, vous avez celui-là, où quel que soit euh, le mono, multi, red, plus vous allez prendre double dose, qui permet à votre prochaine visée de tirer une seconde fois. Donc vous avez double visée, ou double tir rapide, même s'il si vaut mieux l'utiliser du coup sur la visée que sur le tir rapide. Euh, et qui a une minute de CD, donc qui va pouvoir être claqué euh, en pré-pull, et ensuite, euh, revenir pendant la phase de burst. Donc du coup, c'est vraiment... Euh, revenir pendant la phase de burst, c'est une minute ah, en comme c'est une minute, au début, il va être avec la première phase de burst. Ensuite, il va être tout seul. Et ensuite, il va re-être avec la phase ah, oui, de oui. burst. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Okay, bon, okay. Enfin, il scale bien, en fait. S'il était ouais, une minute trente, tu vois, ça serait un peu décalé. Ouais, ouais. Et euh, du coup, sur celui-là, vous avez donc le prêt à tirer qui va permettre à vos attaques auto d'avoir une chance de déclencher une visée instantanée et gratuite. Donc, c'est vraiment pour le, pour le mono-cible. Euh, et en multi-cible, en fait, on a, on a la salve qui euh, non seulement fait des bons dégâts mais vous permet de bénéficier de tir piégés donc tir piégé, c'est ce qui permet au tirs rapide et à la visée de, de Cleave, donc de toucher plusieurs cibles et euh, du coup ça vous permet aussi sur des boss qui sont où ils sont que deux de claquer la salve, de claquer du coup vos, vos visées et vos tirs rapides et de toucher les deux cibles alors que normalement pour que le tir piégé s'active il en faut trois donc ça yes. à partir du moment où il y a deux cibles, salve peut devenir intéressant en fait Carrément, carrément, carrément. Donc c'est pareil, hein. les, les généraux de la Légion de pierre, Altimore ça vaut le coup de prendre ça, Ouais, ouais, ouais. Hmm. En fait, il y a okay. beaucoup de... Dès que t'as du cleave à faire, quasiment, ou des, des phases avec des ZAD, des tu, prends, tu prends la salve. D'ailleurs, j'ai yes. tapé une, une ligne, là. <rire> euh, ouais, visée, barrage et tir explosif. Ouais, quelle ligne intéressante, en hein, plus. Alors, la visée, la visée minutieuse, c'est le talent mono, parce que ça permet à viser donc, d'infliger... Euh... 50% de dégâts en plus si les cibles ont plus de 70% de leurs points de vie. Pourquoi Parce que les boss ont beaucoup de points de vie. Et que du coup pendant toute votre phase de burst, vous avez quand même de très fortes chances que le boss soit au-dessus de 70% de points de vie. Or vous allez faire beaucoup de visées. <rire> Donc euh, ça permet d'avoir une phase de burst monstrueuse au pool Et euh, dans le cas où il faut switch sur une cible, bah, mettre une visée euh, directement qui va faire beaucoup de dégâts au début. Euh, sachant qu'il est très proche, même en mono, du tir explosif qui lui par contre est très au-dessus en multi, donc dès qu'il y a une cible en plus, euh, il, passe, euh, il passe largement devant. Mais euh, il, même en mono, il, il reste très fort en fait. Il est presque au niveau de la visée minutieuse. donc euh, en mythique plus c'est ce qu'on va privilégier en général. Euh, ça permet d'avoir à la fois des dégâts sur les boss, mais aussi des, des dégâts multi. Et ça fait très très mal, donc vous la posez sur quelqu'un et au bout de 3 secondes ça explose, ça fait des dégâts à tous les ennemis autour. Sachant que même si la cible meurt alors qu'elle a le tir explosif, son cadavre va exploser quand même. Donc, euh... ah, ah, je savais pas ça, ok. Donc il n'y a aucun, aucun risque, même avec les délais de 3 secondes, à, à utiliser ah. le sort. Quoi. Maintenant, la rotation mono avec cet arbre de talent, bah, celui-là, du coup celui que tu as sélectionné. C'est quoi les trucs où euh, déjà, euh, il faut faire gaffe... Euh, globalement, Genre, euh, même sans parler d'open ni rien, déjà globalement, c'est quoi le principe euh, de euh, la rotation autour de, autour de ça, de la focalisation assurée. Donc, quand on fait deux tirs assurés de suite, on a 7% de hâte pendant 15 secondes. C'est la priorité absolue sur tout le reste, c'est le garder up en permanence. Il faut absolument que ça reste up. Euh, après, la difficulté, en fait, c'est de, de faire en sorte que ça reste up sans être capé focalisation. Parce que du coup, ça nous rend de la focalisation. Euh, et euh, sans être capé visé. Parce qu'en fait, le, notre but, c'est qu'on ait toujours au moins un stack de visé en recharge. Donc en fait, c'est vraiment les seules choses auxquelles il faut faire vraiment attention en mono. Et après, bah, évidemment, claquer ses... Les autres cooldowns euh, sur cooldown, le, la double dose, les, les esprits sauvages, ou en fonction de, de la rencontre, euh, au moment où c'est le plus optique, ça peut valoir le coup de leur le porter un tout petit peu pour euh, avoir plus de cibles ou euh, pour être sûr qu'on n'aura pas besoin de se déplacer. Parce que par contre, pendant, euh, pendant cette phase de burst, on n'est quand même euh, euh, pas trop en mouvement vu qu'on claque beaucoup de visées, on a besoin de rester un peu sur place. Donc, euh, donc voilà, Donc en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est ça, double tir assuré. Donc ici, ce qui va me permettre pendant 15 secondes d'avoir mes 7% de hâte. Ouais. Le fait d'avoir les deux visées qui sont là tout le temps en recharge, sachant qu'en fait la hâte joue sur son temps de recharge. Donc par exemple, si vous avez la BL et la phase de burst, vous allez avoir euh, une recharge qui est extrêmement rapide. Et pendant justement cette phase de burst, la difficulté c'est de maintenir déjà euh, la focalisation assurée et d'essayer euh, de ne de, de jamais capé visée n'est pas toujours faisable ou évident mais euh, c'est le but d'accord donc euh, tu maintiens un uptime permanent de la focalisation assurée tu mets tout le temps visé en cooldown tir rapide également j'imagine alors pas forcément tir rapide en fait dans l'idéal il devrait être claqué en cooldown mais si la focalisation est trop haute étant donné qu'il nous rende la focalisation euh, c'est pas intéressant de le claquer il vaut mieux claquer quelque chose avant et le délai un tout petit peu. Normalement, on est censé faire en sorte qu'au moment où il est up, on soit euh, suffisamment low foca pour que ça soit... Euh, on puisse le claquer directement. Mais voilà. par exemple, claquer euh, un tir rapide au pool, parce que comme ça il est en cooldown, c'est pas, pas intéressant. En termes de pure DPS, c'est pas intéressant. Euh, voilà, c'est ça. Et après, il y a quand même l'autre petit, petit point qui est quand même important, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une visée, hop, visée, je vais avoir un certain nombre de stacks de, de tirs des arcanes ou de tirs de flèches multiples qui vont être améliorés, donc qui brillent là, mm -hmm. un ou deux, donc ça c'est random, et en fait je, je ne dois pas reclaquer de visée alors que j'ai euh, encore ces stacks de buff. Il faut que je les utilise, et ensuite seulement que je reclaque ma visée. Sachant que le seul moment où c'est pas vrai, c'est pendant euh, la phase de burst du début, où en fait on va enchaîner des visées sans forcément claquer toujours les tirs des arcanes entre. Ouais, parce que tu dois faire des choix, t'as pas assez de GCD pour, pour tout faire. C'est ça, les cas, quoi. et t'as surtout ouais. pas assez de focalisation, et en fait, entre claquer un tir des arcanes amélioré et claquer une visée euh, pendant, pendant cette phase-là, la visée est supérieure. Surtout encore plus quand t'as le talent sur la visée, quoi, j'imagine. Exactement. Mm. Donc, euh, particulièrement avec, euh, avec ce talent-là, euh, mais... En fait, pendant la phase de burst, le principal, c'est d'être jamais capé visé, de claquer le maximum de visées possible, et ensuite de voir, après ça sera à vous de voir en fonction de votre hâte, euh, de, de votre stuff éventuellement, ce que vous pouvez vous permettre de claquer comme tir des arcanes entre. Le but, c'est pas d'en faire aucun, c'est juste que aucun tir des arcanes ne vous empêche de faire la visée avant son, son reset complet. Voilà. D'accord, ouais, ok. Ouais, je, je vois ce que tu vas dire. Ok, donc si on reprend... Euh, maintenant sur une open, euh, en fait, encore une fois c'est différent avec Kyrian parce qu'en Kyrian tu n'utilises pas double dose euh, avant ton burst. Euh, si tu devais citer rapidement ton open, tu, tu fais quoi dans l'open Bah Mon open je claque quand même, enfin euh, moi je claque double dose en fait avant le pool, étant donné ouais. qu'il dure 15 secondes et que euh, le qu'en fait 3 secondes avant la fin du DBM je vais commencer à caster en fait ma visée. Euh des ouais. visées améliorées. je vais tout de suite faire mes deux tirs assurés même si ça va me caper FOCA. ensuite je claque tout et là en fait je fais double visée mon tir rapide je refais une visée parce que ça va bientôt être up là je peux me permettre de claquer un petit tir des arcanes je vais refaire une visée mon tir rapide et là je vais perdre mon, mon truc de foca, donc il faut vraiment que je le remette normalement sous zéro en fait c'est à ce moment là que je le fais parce que j'ai plus de hâte donc euh, j'ai déjà claqué un peu tout ça avant et en fait quand j'arrive vers la fin de ma précision c'est le moment où je reviens sur un cycle plus normal, où je recommence en fait à claquer, euh, à claquer mes sorts. Donc là par exemple, ce qui est pas bien, c'est que j'ai perdu ma focalisation assurée. Parce que comme je suis en train de parler, je ne suis pas du tout concentré sur ce que je fais. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, ça le principe. Et ensuite, la, la rotation en fait, en dehors de, de la phase de burst, elle est extrêmement simple. La visée, elle se régène tout doucement. Donc normalement, être capé visé, c'est pas possible. Vous utilisez bien vos stacks de tir des arcanes. Vous réfraîchez bien surtout votre focalisation assurée. Et c'est tout. Ça marche. Donc faire bien gaffe, mais alors ça, ça se prend bien en main, mais de se mettre déjà assez bas en foca quand tu vas faire tes doubles tirs assurés parce que tu es obligé d'en faire deux à la suite, tu peux pas faire simple tir assuré à bien utiliser les stacks de proc des arcanes avant de refaire une visée. En termes de proc de visée, il y a une politique particulière hein, ou pas Vu que tu joues le talent qui fait des procs visées là on peut voir. En là, fait, le coup. proc de visée, le seul truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il est gratuit, donc il peut vous caper foca, parce qu'en fait... Euh... Mais sinon, à part ça, en fait, il est up, vous faites comme si vous deviez la caster votre visée, c'est au même moment. Le but, c'est de ne pas être capé foca. vous voyez, ça va assez vite d'être capé foca, surtout quand on a des procs et qu'on a besoin de, de réinitialiser, sachant qu'après vous n'êtes pas obligé de rester bloqué sur euh, je fais une visée et j'utilise directement euh, mes tirs des arcades améliorés. Vous pouvez très bien faire d'autres choses entre les deux, étant donné que de toute façon vous vous avez largement le temps sur le, le buff, ça dure 15 secondes, c'est énorme, et donc de remonter votre foca, de regagner votre tir assuré, de faire euh, d'autres choses. C'est ouais. pas, euh, j'utilise ma, ma visée et tout de suite après, il faut absolument que j'utilise très vite mes tirs des arcanes. Non, des fois, c'est plus intéressant de le délai et de le faire en fait à un moment où on sait qu'on va devoir se déplacer ou hmm. sans les perdre, évidemment. Ouais, clairement. Bah, après, ouais, tu dois t'adapter à la situation quoi. Ouais, et sachant qu'il n'y a que visée qui te rend vraiment immo... qui te rend immobile. Il n'y a que visée qui te rend immobile. Du coup, tu es immobile que ouais. pendant ta phase de burst parce que t'en claques beaucoup. Et après, sinon, bah, dans le pire des cas, si vous avez besoin de vraiment beaucoup vous déplacer. Euh, bah tant pis, vous claquez pas de visée, vous claquez des tirs des arcanes, même comme ça, parce que histoire de pas être capé foca. et dès que vous pouvez, vous vous arrêtez, vous faites une visée, et vous repartez sur votre cycle. Tu, tu recommandes de jouer Elf du vide pour le petit saut euh, qui fait se retourner pendant que tu te déplaces, ou pas euh, Tu parles du, euh, de ça, là euh, du petit saut, non, le petit saut. Ah non, euh, ça le <rire> fait, les <rire> Elf, des petites euh, pierrottes. Bah oui. Alors, oh, petit... À la Legolas <rire> Hop <rire> ouais, là En de... général, sauter, en soi, c'est pas pas une bonne idée, parce que pendant que vous êtes en train de sauter, vous ne maîtrisez plus votre trajectoire, et s'il y a une AWO qui pop sous vos pieds, vous êtes embêté. Euh, donc c'est pas forcément le bon plan Non, c'est pas forcément bon. Nickel, voilà. nickel, nickel. Euh, du coup, juste pour finir la partie mono, euh, je vois que tu as des Wikora un petit peu partout au milieu. Donc euh, wikora, pour rappel, c'est un add-on qui permet d'afficher de, des informations dynamiques à l'endroit où on veut. Voilà, bon, pour faire simple. Euh, du coup, je vois que tu en as au milieu pour ta barre de foca, pour euh, tes... Euh pour tes sorts, d'ailleurs tes cd principaux t'as des trucs également pour voir tes double stacks de foca assuré, t'as des trucs pour voir la durée de ton burst, du pouvoir d'effet, de précision et compagnie euh, qu'est-ce qui ouais voilà tout ça, qu'est-ce qui pour toi est, euh, est important à faire gaffe euh, et à avoir en hikora, enfin qu'est-ce que si on doit avoir un minimum, qu'est-ce que pour toi est vraiment important de, de faire gaffe quoi pour moi il faut absolument que vous ayez un visu sur votre barre de foca ça c'est important parce qu'il faut pas que vous soyez capé, il faut que vous sachiez si vous en avez assez pour lancer votre prochaine visée. Si vous savez pas ce que vous avez comme foca, vous pouvez pas de toute façon euh, réfléchir à la suite de votre cycle. Et euh, les deux stacks de, de visée. Donc, moi, c'est les deux barres bleues ici qui vont se charger. Euh, parce que, avoir, ou avoir le cooldown, il euh, y a des personnes qui préfèrent ça. Moi, j'aime le côté visuel que ça donne, ça. Mais euh, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et ensuite, après, ça, moi, c'est plus personnel, mais j'ai besoin d'avoir tous les CD que je vais facilement oublier, c'est-à-dire les CD courts, comme le tir rapide, parce qu'il n'a que 20 secondes, ou euh, le double tap, qui a une minute et que j'ai le temps d'oublier, ou bah du coup, bah, mon, mon tir assuré, où je dois être sûr, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, sans aller chercher tout en haut à droite, en fait, mais. Euh, mes buffs pour savoir si c'est bientôt, euh, bientôt up ou pas. Euh, de base, euh, les autres choses sont plutôt bien gérées par euh, l'interface de Blizzard, donc euh, les procs de tir des arcanes, euh, on a des petites flèches qui apparaissent sur les côtés, une ou deux suivant le nombre de procs qu'on a, j'ai pas spécialement besoin d'avoir quelque chose là dessus, même si moi il apparaît là, euh, j'ai quand même aussi la durée de précision que j'ai rajoutée pour savoir quand est-ce que je vais bientôt sortir de ma phase de burst pour repasser sur euh, mon utilisation normale de tir des arcanes. Et après, je vous conseille quand même de prendre le wikora pour le trinket spécial là, de, de l'appareil quantique qui vous permet de savoir si ça va pas proc un truc que vous avez pas prévu trop que ça proc. Mais sinon, à part ça, c'est vous, quand vous jouez, regardez en fait ce que vous oubliez, ce que vous avez tendance à délai, et dans ce cas-là, mettez-le vous comme moi, euh, en gros, moi je les mets en gros et en brillant quand j'ai besoin de m'en occuper en me disant « Ah, c'est vrai, ça va bientôt <rire> arriver !» Tu peux me rappeler à quoi servent les deux barres bleu... Gris, bleu... bleu... cyan là, qui là, chargent ouais. C'est les deux stacks de visée en fait. Là elles chargent ah. comme ça. Donc, euh... Mais en fait, tu vois, quand j'en utilise ah, une, oui, ouais. t'as envie d'une et ça monte le temps de recharge. Putain, du coup, je sais qu'on est une regardant. et qu'elle se recharge. Mais moi j'en ouais. ai besoin parce que là, tu vois, par exemple, je sais... Hop Ouais, d'accord. Va... Là, tu vois, par exemple, je vois que tant que j'ai le proc, en fait, elle... Euh... Elle va pas se recharger parce que j'avais encore une charge. Oui, oui. Si ça apparaît ouais. en rouge, ça veut dire attention parce qu'en fait, le fait que le visé ne soit pas en recharge, c'est c'est un problème. Ouais. Évité. Ouais. Oui, ouais. Ok. okay. C'est super voilà. clair. Je pensais j'ai oublié quelque chose en mono parce que c'est vrai ouais. qu'il apparaît pas sur le mannequin d'entraînement, mais vous avez quand même le tir mortel qui est ouais, au est 100% vrai. de points de vie, qui devient une grosse priorité. Ouais. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Après, euh, après, voilà, normalement, c'est assez naturel, euh, ça brille, euh, on a envie ouais. de le dire. <rire> c'est <rire> l'utilisation en cooldown, quoi. il est allumé, idéal dessus, ça, il allumé. Cooldown, ouais. Et ouais. ça peut valoir le coup, en mythique plus, de switcher sur des cibles qui sont low PV, ouais. et, euh, et de faire des tirs mortels, parce que ça fait vraiment vraiment mal. Alors, les, les potions de burst, je vois que tu as des potions d'agilité, elles sont mieux que les fantomatiques euh, C'est celle là ouais, c'est les agilités qui sont qui sont utilisées, en tout cas sur les, les boss de raid. Ouais. Euh, je pense pas que ça change en, en Mythique Plus. Euh, mais même les anciennes, elles peuvent vous apporter un Burst euh, qui sont, qui sont pas mauvais. Si vous avez, euh, si vous avez encore des anciennes, c'est pour ouais. ça que je les ai encore sur mes bars, Parce qu'elles ouais. ne sont, sont pas du tout si mauvaises que ça. Et en fait, en général, maintenant, vous n'avez plus besoin de pré donc c'est pas exactement pareil. Mais grosso modo, vous allez vouloir la claquer avant votre phase de Burst. Donc euh, dans le cas de mon opening, vous faites votre double dose. Vous faites votre visée d'open avant le avant le pool, euh, vous claquez vos deux tirs assurés et vous claquez votre pote et ensuite vous vous lancez sur, euh, sur ouais. votre. Ouais. Moi ce que je recommande de faire c'est euh, basique, hein, mais c'est de l'ajouter euh, sur une euh, sur la macro burst. Hein. ouais. ouais, ouais. C'est tout à fait possible après je le fais pas parce qu'en fait je choisis pas forcément de claquer une systématiquement donc euh... ouais bien sûr bah en fait euh, moi ce que je fais c'est que je fais une version avec une version sans et quand je veux euh, quand je suis en mode sérieux je veux faire les enfin je... genre tu sais que ça... c'est potentiellement un down sur un raid. ou enfin tu vois dans ce cas là tu passes avec ta version où t'as ta pote dessus quoi tu vois ce que je veux dire ouais ouais carrément non c'est tout à fait possible à comme, euh, comme ça évite de l'oublier comme ouais bah c'est pour ça et je... dans tous les cas au moins t'es sûr que c'est aligné sur ton Tu t'as pas de soucis quoi en termes de multi du coup donc, on va dire plus... multi, euh, on va dire même mythique plus plutôt, même plus que multi. Mais... Bah en fait, en mythique plus, de toute façon, vous allez jouer du coup avec d'autres talents. Donc en général, vous allez avoir le, le tir ouais. explosif, la salve et l'efficacité accrue. Ouais. Donc euh, ça va vous rajouter deux actifs, le tir explosif et la salve. Euh, ouais. Mais ça va vous enlever la préoccupation de la focalisation assurée, euh, assurée mmh. en mono. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez quasiment pas le souci de je suis capé FOCA. Normalement, c'est pas possible. Enfin. Faut vraiment mmh. ne rien faire pour être capé foca sur le bull multi, euh, donc du coup euh, ça va plus être faire attention au tir explosif qui lui aussi un tout petit cd, donc à 30 secondes de cd, et euh, à la salve qu'on a 45, et surtout euh, bah du coup à votre utilisation de tir piégé, donc tir piégé en fait c'est ce buff là, là c'est quand j'utilise flèche multiple sur trois cibles, ma prochaine visée ou mon prochain tir rapide va rebondir et va toucher jusqu'à 5 cibles supplémentaires et leur infliger 50% des dégâts. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que ça va me permettre, donc là par exemple, hop, ça va rebondir. Oh <rire> ça va me permettre de continuer d'avoir 100% en fait de mes dégâts sur ma cible principale. Donc je peux continuer à burster une cible prioritaire en donjon. Donc euh, par exemple, avec les avis de cette semaine, ceux qui sont inspirés, je vais le garder en cible. Je vais, je vais pouvoir le descendre très vite, je vais juste cleave. Ouais. La seule chose que je perds, c'est qu'au lieu de faire un tir des arcanes, euh, je vais faire euh, une flèche multiple. Mais la différence de dégâts n'est pas si énorme que je perde vraiment en, mmh. en focus DPS. Mmh, mmh, mmh. euh, ensuite donc j'ai le tir explosif donc qui va exploser et qui va faire des dégâts au cible autour. Le seul truc auquel il faut faire attention c'est comme il y a un délai, il faut pas le claquer sur un caster qui va rester peut-être éventuellement en dehors du pack et qui va exploser ouais. tout seul. Mais à part ça, c'est extrêmement facile d'utilisation. En cooldown, vous le claquez, que ça soit en mono, en multi, de toute façon, 30 secondes, c'est extrêmement petit comme CD. Mmh. Euh, et en plus, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Vous avez vu avec les... Oui, ça vient un petit 10K là. Bon, après, voilà, avec non, une arme de 126, ça va mieux. C'est mais... vraiment facile à utiliser comme talent. Celui qui est un tout petit peu plus tricky, c'est euh, la salve. Donc euh, moi en fait j'utilise euh, une macro qui fait qu'il va se poser directement là où je mets la souris, sinon ça va vous faire une zone au sol que vous devez cibler. Et ouais. en fait pendant la salve, ça va me faire comme si j'avais ce buff là, donc de tir piégé. Euh, et il va permettre à mes sorts de rebondir. Donc en fait je vais pouvoir claquer la salve, et du coup enchaîner une visée, un tir rapide, qui va rebondir sans devoir par exemple claquer mes tirs des arcanes. Ouais donc quand je tu sais, fais salve, tu fais forcément visée tir rapide, on est d'accord. Alors en fait en, suivant... en, non, en non précision ouais suivant la ah, voilà tu as en général moi je fais viser tir rapide parce que euh, double viser tir rapide j'ai pas le temps ouais et si euh, tu es en précision euh... tu fais tu euh... si es en précision par contre en fait je claque euh, je claque ma salve ouais. et je fais viser viser tir rapide en fait ou ouais, ouais. avec euh, l'efficacité accrue euh, je peux faire aussi euh, viser tir rapide viser ça dépend un petit peu aussi si j'ai besoin de me déplacer Ouf. Ça va pas en mythique plus on peut pas dire on fait tout le temps la même chose parce qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir euh, qui, vont, qui vont un petit peu changer mais globalement hop si je suis sous précision je peux faire viser viser tir rapide et ils ont tous les trois bénéficié du tir piégé en fait. Ouais, ouais, ouais. et à quel moment tu mets le tir explos dans cette rota d'open Alors en fait normalement le tir explos on le claque avant euh, la phase de burst parce qu'il met 3 ah, secondes à exploser. Ah, ouais. Donc en fait on claque euh, le tir explos. Ouais. Alors, suivant comment c'est, soit je pose la salve et ensuite je classe mes esprits, soit je claque mes esprits et ensuite je claque la salve. Ça dépend un petit peu, euh, un petit peu de la situation, parce que la, la salve a une zone qui est quand même beaucoup plus petite que, que la ouais. zone des, des esprits sauvages. J'ai l'impression que c'est. Ma, ma rota euh, de base, donc visée-visée de tir rapide, et ensuite j'enchaîne sur une utilisation de mes tirs multiples classiques. Ouais d'accord. J'ai l'impression quand même euh, que c'est forcément plus value de mettre ça après parce que dans tous les cas elle va te faire proc aussi les esprits sauvages et elle dure beaucoup moins longtemps en fait. Donc euh... ça. Ouais, ok. Mais après et si tu vas sur internet ils te diront l'inverse. Donc euh, moi j'ai tendance à le faire dans cet ordre là. En fait je, je double tape, je vais lancer mon tir explosif, je vais claquer mon ma zone de fait que là j'ai pas, hop, et je vais claquer mon truc. Alors du coup ça va pas marcher, je vais faire juste 1 et 1. Et ensuite, je pars sur ma, ma, rota, ma rota. Sachant qu'après, le, les flèches multiples améliorées, elles font quand même pas mal de dégâts. Donc, euh, si vous n'avez pas, par exemple, le tir rapide de up euh, et que du coup, vous avez vos deux stacks de, de flèches multiples améliorées, ça vaut le coup de les utiliser de toute façon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai aussi. Hein. C'est vrai qu'elles font mal hein, quand même. Ok. Enfin, moi, j'essaie de les utiliser euh, même si j'ai envie de claquer d'autres trucs, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est pareil sur les phases de burst où on prend euh, le tir de la Chimère. Ouais. Euh, euh, le tir de la Chimère est ultra puissant, particulièrement buffé. Euh, même sous précision, euh, s'il y a deux cibles, on a envie de les utiliser. Ah ouais Ouais. Genre, j'ai regardé okay. sur les logs de, de Jinji euh, ou d'Azortarion, je sais plus, euh, sur, ouais. euh, sur le boss en mythique. Et euh, ils utilisent en fait leur stack de, de tir de la Chimère même, même au burst même d'accord même au pool, même au pool euh, juste ouais. quand il euh, n'y a pas la salve pour euh, parce que quand même une visée qui se ils c'est quand même euh, double double visée euh, tir rapide etc mais mm. ensuite ils utilisent leur stack ouais, ouais ok ouais ce qui, ce, qui, ce qui veut dire que ça fait vraiment mal le chimera Shot en double ok bah, en général ça, ça fait partie vraiment de ton top dégâts quand c'est euh... ouais, ouais. quand c'est quand c'est pris et que c'est pour un combat qui est intéressant en tout cas de l'avoir ça marche. Euh, tu as des Wikora particuliers du coup pour le, pour le multi que tu utilises bah, J'ai juste euh, mon CD de, de salve et de, de tir explosif. Même si en soi c'est moins important euh, que pour le mono, étant donné que normalement vous n'allez pas claquer plusieurs salves ou plusieurs tirs explosifs sur le même pack. Donc en fait, normalement vous êtes déjà passé à autre chose et vous ouais. vous donnez le temps. Ils sont revenus, pour... ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc euh, ça peut valoir le coup de le traquer, parce que bah, des fois, euh, celui qui a le plus de mal à revenir, ça va être la salve qui va pas être tout le temps up sur chaque pack. Mmh. Et du fois, ça peut valoir le coup de le claquer un petit peu en late pool, quoi, euh, même si le, le pack est déjà un peu descendu, euh, de le claquer quand même. Euh, mais c'est pas, euh, pas comme pour les talents mono, où vous avez besoin de les claquer quand c'est up, parce que sinon c'est une grosse perte. Euh, ça va être en fonction de ce qui se passe dans votre donjon, donc... Euh, des fois, c'est pas que c'est up que vous devez l'utiliser, quoi. Bah, beaucoup d'infos, hein. beaucoup d'infos, beaucoup petits. <rire> c'est bien, ouais, c'est ça qu'on veut. Euh, juste une petite passe sur euh, l'utilitaire, euh, avant de conclure un petit peu la vidéo. Euh, en termes d'utilitaire, euh, c'est quoi les trucs qui sont vraiment importants à ne pas skipper Parce que, tu sais, des fois, c'est la vite de dire « je veux faire des dégâts, je veux faire des dégâts, je veux faire des dégâts ». Si tu, tu devais citer juste les trucs qui sont importants pour toi, de faire gaffe, euh, en raid ou en mythique plus, au niveau de ton utilitaire. Je vais te donner un exemple, euh, par exemple en... Bah là, euh, parce qu'on est en semaine nécrotique là, où on tourne la vidéo, euh, le tir de lien, euh, tu regardes les stacks du tank euh, et tu mets un tir de lien, tu vois par exemple. Oui carrément, ouais bah... En fait, on a quand même pas mal d'utilitaires, même si on n'a pas beaucoup d'utilitaires qui sont liés à notre propre survie. Euh, on a quand même le fin de la mort, qui est quand même, euh, je pense, le truc que vous devez absolument <rire> <rire> et qui avec un conduit peut vous permettre d'avoir un petit CD-Def d'ailleurs, même si moi j'ai privilégié celui qui... qui permet à la marque du, sa... du chasseur de débuff la cible, donc ils font moins de dégâts. Euh, vous avez le désengagement qui va du coup enchaîner sur votre petit sprint qui est quand même un, un sort très très bon pour sortir d'une AOE, pour la survie, pour le kiting si on a besoin. Et après tout ce qui va servir à votre groupe, euh, le détournement, euh, qui va permettre du coup de faire votre burst euh, en étant sûr de ne pas reprendre l'agro donc euh, votre tank qui sera content, vous serez content tout le monde sera content, c'est merveilleux vous avez le piège de goudron qui va vous permettre de ralentir les cibles donc sur des semaines comme celle-là où il faut kiter euh, le tank il est content et euh, bah, le fameux tir de lien qui va poser une zone en fait au sol et quand les mobs vont sortir de cette zone ils seront stun donc euh, ça c'est euh, pareil, c'est un, un sort ouais. qui est euh, vraiment très très bon le seul truc c'est que la zone du tir de lien comme on pouvait à peu près le voir, elle est petite donc il faut que les mobs soient quand même paqués, euh, des mobs très dispatchés, vous allez avoir du mal à les stun ensemble. Et ensuite il faut qu'ils se déplacent. Donc il faut soit qu'ils soient bump si c'est des casteurs, soit euh, que les mobs en fait soient en cours de kiting et donc qu'ils sortent de la zone de tir de lire. Vous n'allez pas pouvoir, euh, quelqu'un qui va caster une, une capacité qui vous embête euh, le stun euh, comme ça. C'est le seul désavantage, euh, là vous allez devoir compter sur d'autres personnes de votre groupe. Euh, mais euh, ça reste quand même un utilitaire qui est très très fort et en plus le cooldown dessus est, euh, est vraiment faible donc vous l'avez normalement sur tous les packs quoi Bah Toi tu, typiquement effectivement pour interrompre un casse du coup t'as trois solutions, t'as le kick, t'as le, le bump et le piège On est d'accord. Et j'ai le tir détonnant aussi. Ouais c'est ça, t'as hein, le bump hein. ouais. Donc sachant qu'il y a certaines choses qui sont pas break -case par ce tir détonnant mais euh, ça, permet, euh, ça permet des fois de faire des choses assez, euh, assez god mode. Euh, le seul problème, c'est qu'il faut vraiment être proche du cac. Faut... Même là, euh, je vais pas toucher. Quoi. <rire> faut, ouais, ouais c'est être... du vrai physique ouais. à pompe, ce truc. Hein. Ouais, bah, ouais, voilà, c'est vraiment un shotgun. On se place là et on lui dit « va-t'en ». Puis après, il y a quand même la tortue qui est le, le cd euh, emblématique du chasseur qui fait que vous êtes immune pendant cette... Euh période là alors pas tout à fait en fait parce que les dots euh, vont continuer de vous faire des dégâts et euh, tout ce qui vous inflige les dots vous, on va juste être réduit de 30% parce que ça vous donne aussi 30% de dégâts en moins euh, mais ça permet de survivre à des choses qui normalement vous aurez tué et euh, c'est quand même très très très très, très utile ouais c'est <rire> vraiment euh, la solution de, de dernier recours euh... Et puis vous avez le pire CD dev du jeu. Le meilleur CD dev <rire> du jeu enfin, Tu t'es trompé. <rire> 20% de dégâts réduits pendant 6 secondes avec 3 minutes de cooldown. Oh là là Ce qui est très très fort parce que ça s'appelle la survie du plus fort. Tout à fait. Ils ont donné un nom qui coupe pour un CD pourri. Sachant qu'en plus vous ne l'avez que si vous n'avez pas de pets parce que... Le principe, en précision, c'est que vous avez 10% de dégâts si vous n'avez pas de pet, Mais euh, parfois, en mythic plus, vous allez avoir besoin en fait, d'avoir un pet qui a la BL. Et en fait, c'est votre survie du plus fort qui devient la, la BL. Donc euh, du coup, vous n'avez plus de CD dev du tout. C'est terminé. Et vous avez quand même aussi l'enthousiasme qui a 2 minutes de cooldown et qui permet de récupérer 30% du point de vie et de so soigner votre pet aussi, éventuellement, s'il y a besoin. Ça, c'est plus pour Torgast. Euh, et euh, qui, avec les talents, en fait, vont, euh, va être réduit en fait, un petit peu à chaque fois que vous allez utiliser de la, de la focalisation. Euh, mais euh, niveau survie, on est quand même très dépendant de notre soigneur. On va claquer notre survie du plus fort, on va claquer notre enthousiasme, et ensuite on va serrer les fesses, c'est terminé, on n'a plus rien. Oui, ah ouais, c'est clair. Hein. C est, c est vraiment... bah, pour moi, c'est le vrai point faible de la classe. Quoi en fait pour moi il y a deux points faibles chasseur. Alors il a énormément de points faibles, un hein. point fort hein, pardon mais c'est sa survie et euh, c'est son cleave long. C'est-à-dire que euh, en gros euh, t'es dépendant de tes stacks de visée de tir rapide pour faire des dégâts en zone. Alors bon, t'as aussi la sable, le tir expo et t'as des dégâts de brut Mais sur du cleave long, à un moment tu t'essouffles en chasseur, tu vois ce que je veux dire Ouais, en fait, es très lié à, à ta phase de burst où tu vas avoir euh, sous précision ou même juste le fait que tu tes deux stacks de visée et ton tir rapide qui est up. Ouais. Euh, une fois que tu as utilisé tous tes cooldowns, que ton tir rapide est sur cooldown, t'es visé aussi, ton tir explot est mort, que ta salve est utilisée, euh, tu n'as plus grand-chose. Tu es passé dans en dehors de ton pic de dégâts. Donc en fait, tu, tu fonctionnes vraiment par pic de dégâts. Tu vas envoyer beaucoup au pool. Ensuite, tu vas attendre que les choses reviennent. Tu vas te stabiliser, parce qu'en gros, ça va se commencer un petit peu à se stabiliser, les retours de ta visée, ton tir rapide, et ensuite jusqu'à ton prochain burst qui va te permettre de renvoyer re du lourd. Euh, mais en mythique plus en fait, ce qu'on veut en général, c'est que les, les packs de mobs, euh, ou même les boss, des pops, donc euh, mmh. le, le côté burst, en fait, est très euh, très intéressant. Bah ouais, parce que souvent l'idée, c'est d'aller faire des énormes packs, mettre voilà. un burst, on Exactement. se repromène, et ouais, c'est clair. En le fait, fait qu'il s'essouffle qu en, en fin de pack, finalement, c'est moins grave, Ouais. Euh, parce qu'en en fait, on a plus envie qu'il en envoie beaucoup au début, et après, il y a d'autres classes qui peuvent éventuellement prendre le relais sur lui pour euh, la fin, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est effectivement en comparaison à deux classes euh, typiques qui, qui cliffent sans s'essouffler le War Warfury et le voleur hors la loi. Euh, eux, bah quoi qu'il arrive, ils auront des dégâts et des dégâts de zone, tu vois ce que je veux dire Ouais, alors que ouais, ouais. nous, plus, on est très euh... soumis à nos micro CD. Après, euh, les CD sont suffisamment courts pour qu'au final, on passe d'un pack à un autre, donc. Euh... À moins d'être en très très grosse clé, je pense que le, ce, ce point faible du chasseur n'est pas encore euh, un problème vraiment. Parce que de toute façon, souvent quand le, le pack commence à durer, le tank tu vas devoir kiter, donc de toute façon les dégâts vont commencer à être réduits, certaines cibles vont commencer à mourir, donc le pack va être moins important. Donc de toute façon le DPS de tout le monde a tendance un petit peu à chuter, on commence à faire des petits tirs mortels à droite à gauche. Euh, on peut se permettre du coup de claquer le tir de lien, de ralentir, euh, de, de faire différentes choses. Euh, c'est vraiment. Euh... En, en ouais. Mythique Plus, j'ai vraiment jamais l'impression que c'est un problème. Oui, oui, clairement. Bah après, euh... ouais, non, euh... sinon tu tournes autour. J'ai saying, euh... voilà. Il <rire> y a quand même ça euh... <rire> Yes, bah top, top, top. Du coup, euh... du coup, nickel, est-ce que tu as un truc que tu. Tu vois qu'on a, euh, a parlé à Je parler du tir tranquillisant, qui est quand même un truc ah super. Ah ouais, c'est ouais. Parce que ça permet de dispel non seulement la rage, mais aussi la magie. Donc euh, vu le nombre de mobs qui se buffent et qui se mettent des buffs infâmes, euh, c'est quand même très très pratique d'avoir quelqu'un qui peut faire les deux. Surtout sur 10 euh... secondes de cooldown. Hein. C est, c est, ouais, voilà, 10 peu, secondes hein. de cooldown. Avant, c'était lié à notre pet, donc il fallait choisir un pet qui puisse le faire. Maintenant, ce n'est plus le cas, donc on euh, l'a en baseline... Euh, c'est vraiment très très fort, euh, franchement, euh, c'est encore un atout de plus, on va dire, pour le, pour le chasseur euh, en mythique. Plus, quoi. Ouais, et aussi un truc à ajouter pendant que je vois qu'il y a ton pet, euh, un, un chasseur doit BL, euh, qu'on soit d'accord, un chasseur doit BL. Voilà, le fait d'être précision ne justifie pas de ne pas prendre de pet pour BL pour le groupe, hein. c'est trop fort la BL, hein. ça, pour faut... info. <rire> oui, de toute façon, en mono cible, grosso modo, ça s'équilibre. Les dégâts du pet, en fait, vont à peu près contrebalancer les 10% que vous perdez. En multi, par contre, la perte est beaucoup plus significative, parce qu'évidemment, lui, il va taper qu'une cible, alors que lui, vous, vous allez en taper 5 ou 6. Euh, mais euh, de toute façon, les tambours sont beaucoup trop nerfs maintenant, pour que vous puissiez vous permettre de claquer une autre BL que celle du chasseur, si c'est votre seul euh, BL du groupe. C'est mmh. pas possible. Ouais, 15% sur chaque membre du groupe, c'est... Euh... La diff, elle est monstrueuse, quand même. Enfin... Ouais, alors que là, c'est 30%. Ouais, en fait. c'est ça, non mais la diff entre les deux, c'est 15, quoi, du coup, c'est beaucoup, C'est divisé par deux. Ouais. C'est pareil, hein, je, je sais qu'il y a des chasseurs précis qui ne sortent pas à leur pet pour Torghast, euh, prenez le 10% de dégâts ça vous tuera pas par contre le pet il vous sauvera les fesses donc euh, c'est vraiment pas euh... à moins que vous puissiez kite jusqu'à la fin des temps euh, les mobs et ne jamais être touché euh, prenez votre pet il prendra des coups à votre place et en plus il vous donnera les passifs euh, des différentes euh, catégories qu'ils peuvent avoir Donc, typiquement la ponction quand ils sont en, ouais, en, en euh, ouais. voilà et bah, 10% de ponction ça, ça fait quand même euh, plaisir Ouais, carrément, carrément, les pets sont importants, pas hésiter à utiliser la détourne en solo, sur les contenus solo sur le pet, le heal permanent avec les bandages sur le pet qui lui donne énormément de vie, hein. c'est un heal monstrueux, c'est clair que... Vraiment, Chasseur Précis, c'est pas une spé sans pet, hein. faut... enfin, c'est un truc qui est, qui est important de, de dénoter, c'est une spé avec ou sans pet, mais c'est pas une spé sans pet en fait, faut optimiser suivant l'un ou l'autre. Et, et, et d'ailleurs en PVP c'est très très important de savoir jouer avec un pet, savoir le déplacer, savoir le micro gérer, savoir le healer, euh, faire gaffe à sa vie, euh, potentiellement des fois enthousiasme la vie du pet, euh, plus le groupe va être grand et en général moins tu vas avoir besoin de mettre un pet parce que bah, t'auras des tanks, t'auras des gens qui font les belles et tout mais c'est vrai que mine de rien c'est quand même important de voir que le buff loup solitaire c'est bien mais c'est pas... Voilà. <rire> bah disons, est... essayez pas de l'avoir à tout prix au détriment de tout ce que peut vous apporter un pet dans certaines situations. Euh, prendre un pet en raid alors que vous avez des soigneurs à votre disposition, que vous avez des tanks, il euh, je... y a très peu de situations ouais. dans lesquelles je pense que ça pourrait être intéressant. Mais en Mythique+, plus, euh, si vous n'avez pas de BL, le, le pet, vous le prenez. Euh, par contre, euh, faites pas l'erreur, je sais qu'il y en a qui le font. Euh, si vous partez sur un boss ou vous déclaquez la BL, ne faites surtout pas, je claque la belle, je renvoie le pet. Vous gardez le pet pour toute la durée du combat. Le renvoyer, c'est une perte de DPS bien plus importante que de mmh. le garder pour la durée du combat sur le boss. Par contre, dès que vous passez sur les packs après, vous le renvoyez et vous le, vous le ramènerez en fait, sur le, la prochaine phase de belle. Ouais, peut-être juste un truc à faire gaffe aussi là-dessus, c'est peut-être mettre un Vicora ou avoir l'info bien. Mais ça arrive fréquemment d'oublier de renvoyer le pet. Quoi. Ça, c'est un truc. Ouais, euh, ça, ouais, ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute. <rire> ça c'est un peu la base, hein. c'est genre dans mode ah je vais faire un 8 packs où je viens de perdre 10% de avec dégâts avec mon tête et j'avais 10% de DPS en moins ouais. youhou ouais, yes, ouais, ouais. bah nickel bah, merci beaucoup en tout cas Chataigne pour toutes tes infos tes précisions et ton expertise mais je t'en prie <rire> Ouais, euh, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en bas dans les commentaires de la vidéo. Si tu as encore des questions, etc., n'hésite pas non plus. C'est la première fois que sur euh, World of Warcraft, il y a un guide qui est réalisé avec quelqu'un. n'hésite vraiment pas à dire quel est ton ressenti. Est-ce que tu trouves ça cool d'avoir une discussion, d'avoir un écran de quelqu'un d'autre, une autre interface, d'avoir un autre point de vue N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Je te souhaite une excellente journée. Kiffe bien, prends bien soin de toi.